Enveloppe, enveloppe, que des liasses de 500 Que du luxe, que du luxe, elle a redoré nos vêtements Faut que je récupère ma pièce Fin de ma haie Enveloppe, enveloppe, que des liasses de 500 Que du luxe, que du luxe, elle a redoré nos vêtements Faut que je récupère ma pièce Fin de ma hair. Trop méchant, je suis boosté, je crois qu'il y a des dons dans ma chambre, je m'approche au love, j'irai moins de mal à la chance, c'est du freshit, ça fait du mal à la jambe. Aucun retrait, à partir de tout que j'ai baisé, j'ai buzzé grâce. aux instruments que j'ai buzzé grâce à ma voix et mon clou de baiser. Je envie de voler quand je regardais les fusées. Pourquoi je les fais autrement possible? Tant je suis devenu un strommon, j'aime quand je me défoule sur l'instrument en tac tac juste pour avoir cré mon outils Mais c'est ta meuf qui veut qu'on la démon bâtard. Pardon, inutile mon cœur, je ne prépare pas avec des mots. Tout dépensé, ma cap des qui retournent ma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 T'es vite et tout dit que c'est le OVIP 500 euros pour la passe Elle passe à la casse, elle a refusé le TINI La seule race porte la guignée Passons la neuzo et minuit Paris c'est magique, la banlieue c'est dangereux Y'a rien de sympathique, le type peut le manger Viens, on parle en le détail c'est long si Y'a rien à grailler, je peux pas rester là Attention aux folles, c'est le chétan Ils une trop de shit, ils sont chez nous La vie de César ou de Mais La famille avant marital. Oui. Oui. viens pas ici, faut écouter les gens. Dis-moi, Dis à ton avis, est-ce que les mecs que j'ai fait écouter mes sons? Est vrai, Kamarzu, viens pas ici, faut écouter les gens. Dis-moi, à ton avis, est-ce que les mecs que j'ai fait Enveloppe que des liasses de 500. Que du luxe, que du luxe, elle a rendu nos nos vêtements. Donc je récupère ma pièce, fin de la haine. Enveloppe, enveloppe que des liasses de 500. Du luxe que du luxe c'est la route d'af no vêtements faut que je récupère ma pièce fin de la haie fin de la haie, ça jamais c'est ma destinée il reste plus beaucoup d'MC à décimer laisse-moi deux secondes le temps de respirer c'est des groupes heureux pour eux. faire un maximum et me retirer c'est la mission principale je même plus comment elle s'appelle elle dit qu'on est marié Rolla tuant et moi je suis là que pour le papel mais je te donnerai des conseils si t'aimes bien et moi je suis là que pour le papel mais je te donnerai des conseils si t'aimes bien le regard est vide et non dans le matin que Dieu nous guide faut vestir ce qu'il est flamme dans le bal je suis mis dans le green. Remonte à bord d'un gros moteur sport je dirais pas où est le chaise On On ramasser tout le trésor quand tu Faisait casser le cul, ça sonne quand on passe au parti. Vu qu'on s'est fait des couilles en or, toujours la vaste dans le plastique. Donc les zombies en veulent encore Enveloppe, enveloppe que des liasses de 500. Que du luxe, que du luxe, elle a nos vêtements. Faut que je récupère ma pièce. Enveloppe, enveloppe que des liasses de 500. Que du luxe, que du luxe, elle a nos vêtements. Faut que je récupère ma pièce. Bye.